Une question-réponse bonus parce que pas posée ou pas encore posée, mais qui va certainement venir et que j'ai déjà j'ai vu dans des explications. Ce, ce sont ces, ces diagonales, là, ces, ces mailles en biais. En prenant donc mon sens, c'est mieux. Donc qui Penche à droite, penche à gauche, et pour ça il y a écrit dans l'explication une maille endroit cd, une maille envers, donc cd ça veut dire croisée droite en clair, une maille endroit croisée sur maille envers, et juste à côté on a le contraire, une, enfin le, le, le symétrique, une maille endroit cg pour croiser gauche sur maille envers. Voilà, donc les mailles que je vais croiser ce sont de ces deux là. Et Puis ces deux-là, donc je vais faire l'opération deux fois. Donc la maille à l'endroit va croiser la maille de gauche en se mettant par-dessus, et ça je peux le faire directement comme ça. Donc j'écarte un petit peu là, et je la prends à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Je fais juste attention à ne pas accrocher la maille que je vais tout à l'heure juste maintenant tricoter à l'envers. Donc, j'oublie pas de passer mon fil devant. Et je lâche le tout. Voilà, elles ont bien été inversées. La maille de endroit est maintenant à droite. Même chose ici. Donc, normalement je devrais la tricoter à l'endroit comme ça, pour ne pas attraper la maille d'à côté je la prends légèrement au-dessus, hein. je ressors au-dessus, et je redescends je repasse le fil devant et à l'envers Voilà, donc même euh, opération de l'autre côté donc, donc ma maille en droit va être croisée avec la maille envers comme ça, elle va passer devant alors là je ne vais pas pouvoir faire l'opération en une seule fois il va falloir que je les croise d'abord pour les croiser d'abord donc la maille envers elle passe derrière hein, donc euh, je l'attrape par derrière je pince bien là en bas pour que ça se sauve pas, je sors l'aiguille, Hop, la maille endroit est devant, je la rattrape et là je fais envers endroit, suffit de les regarder, envers endroit, même chose de l'autre côté, enfin à côté. finir deux envers, deux en droit.